Le groupe SEF, c'est le leader mondial du petit équipement domestique. C'est une entreprise française qui est née en Bourgogne, donc pas très loin à se longer près de Dijon. Aujourd'hui le siègement est à Lyon et on a une dizaine de sites industriels un petit peu partout en France sur lesquels on va recruter beaucoup d'ingénieurs dans UTVR. Alors on a pas mal de, de postes, surtout en, en conception par exemple, c'est là on va recruter pas mal d'alumni en stage ou en alternance et puis en poste junior En conception, en système industriel, donc ce qui va être autour de la production, amélioration continue, supply chain également, voilà, appliqué à nos différentes usines. Euh, donc elles sont spécialisées hein, par famille de produits. Donc vous pouvez autant travailler sur euh, des poils, des casseroles à rumi euh, près d'Annecy ou sur notre fameuse euh, cocotte Seb euh, à Solange. Alors aujourd'hui on est venu euh, pour les postes en génie euh, mécanique on va dire. On a vu beaucoup de profils dans cette socialisation, c'était très très chouette, et en systèmes industriels et en informatique. On a toute la direction des systèmes d'information du groupe qui est basé en France et à Lyon, donc on a pas mal de besoins. Alors l'UTBM pour nous, ça représente pas mal d'alumni, notamment sur des postes en recherche ou en développement sur plusieurs de nos usines, donc certaines qui sont très proches de Belfort, comme Ysurti, e Longer, ou dans nos centres d'innovation, notamment à Aucunis. Et On souhaite en avoir beaucoup plus, donc c'est pour ça qu'on est là au Forum.